C'est Jean-Claude Van Damme, brother and sister, et je vous aime. Yahweh m'a béni de son souffle en me laissant venir vous parler. Soyez tous renouvelés dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua. Shalom. Dans mon nouveau film biblique, le héros se bat contre l'antéchrist qui veut lui injecter la marque de la bête, the beast. Mais comme le héros, c'est un chrétien qui s'est repenti de tous ses péchés, il ne va pas se laisser faire, ils ne lui mettront pas la puce dans la main. Si tu penses à la marque de la bête, tu te demandes si cette puce de Satan, cette puce, pourquoi elle est méchante euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle fasse qu'elle est aussi, elle est aussi euh, si méchante Pourquoi une puce Parce qu'il est écrit dans la Bible, the Bible, que tu ne peux pas acheter si tu as la marque et en même temps après ça, à la faire at the end, tu vas en enfer. Donc, puce égale enfer, qu'est-ce qu'il y a Tu me crois pas <rires>